c'est Chouachin qui joue. Quoi? Non, mon Franchin il me dit que c'est Chouachin qui joue. Hein. Salut les gars! Ah, oui, salut, salut! T'as démasqué direct en fait. Hein. <rire> Je me suis dit, non, euh... c'est pas le vrai. Euh, les gars, <rire> vous êtes des inspecteurs, putain. Ah, ok. Ils sont où? On a un bâtiment, on a un. Yo, moi, aussi, GG man. Oh, both down, class. Yo, GG man. Pas bien parti cette partie chat, Ouais. On a tué quelqu'un, vous allez tous manquer! Notre coéquipier n'a pas réussi, on le ramène à la base. Notre oui. coéquipier a échoué, il est en retour à la base, finalement. Il, il a changé. Et il le Je suis dans le coffre et puis. Euh, je dois... On m'a volé la forteresse juste au-dessus, les gars. Je, je suis comme une merde sans arme dans le trou du cul du monde. Il y a zéro shop à part là-bas. Voilà, c'est compliqué, les gars. On va direction la zone, on prend tous notre colis, la cible. Le tutti quanti hein Non, hein. Normalement, il a contact à toi, je garde gauche. Il est où Je me par là. Ah, bah, je viens de faire Véhicule, véhicule, les gars, qui arrivent Yeah, Cible demande de il tombe à terre là. Il so gars à terre Il est à terre là. Il est j'ai un boubou si tu veux. Il est dans je la baraque. Il hein. en éclaireur. ouf. Vas-y je prends les escaliers. Ah. Vas-y on va ouvrir les portes. Hein. Il a un autre pote, c'est ça. Hein. Je sais pas où il est passé les gars. What the fuck Ils sont trois. Attends mais ils sont trois. C'est horrible. Oh, il s'est barré comme un lâche. Il n'y a pas rien vers toi J'suis de retour Y'a un 3 mec tout là. seul là Non c'est un, voie, un ah, je crois bien qu'il y en a qui prend de largage en dessous oh là Oh la oh la oh la chaud il est sur euh, une team de 4 Ah, il va essayer de réa le shop là, je pense. Ah, il y a oh, un qui veux... ah, Ils sont deux, deux sur moi, là où je suis mort. Un terre là-bas. Go, ouais, je suis au ah, ah, Bien joué. Les gars, radez votre drone. Derrière, derrière. J'ai ah, juste besoin de les à moteur. Attention On fait bon, dessus sur ah. Ah, ah. ah ça se parait d'ailleurs Je vais ah. tirer Le gaz avant. Ah. zone de sécurité est appliquée faire ce, ce, cette petite démo pour régaler régalé ennemi dans la zone des opérations je te passe des plaques Pas de Non le tu C'est le moment de découvrir où se cache. Le tu vois. Le le Regarde, rate ton radar. Et deux gars, deux gars, Ça va les gars, ça déroule. Ah y'a un mec là. Tu le s'il vous plaît. On ah, est abattu un Là-haut. Ils sont deux. Le Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. c'est Hein jamais trop loin pour moi. C'est vraiment une machine de guerre quand même. Je <rire> euh, suis arrivé, mec, je suis arrivé en retard dans la partie. J'aurais pu, pu sortir une plus grosse game que ça, mais merci. Il y a full team partout, les gars. Il y a énormément de monde partout, les gars. Les gars, on va... Il faut qu'on bute, qu bute d'abord... Euh... Il y en a un à droite, il un à gars, gauche. Les gars, il y a des mecs là-haut, là. Il y a des snipes là-haut, là. Ah, ils se prennent une frappe. Vas-y, j'avance, on se fait pied. Ah, il y en a -y un à droite. Quasiment crack. Ah, il rit à son pote, juste à côté de moi, les gars. Il contourne à ta gauche. Chaud. Les gars, on reste sur la gauche de la map, d'accord Je crois que dans le grand bâtiment à gauche, il y a une full team. Donc, on va sûrement devoir tirer comme des tarés dedans. Plus que 25. C'est bien, continuez. Chaud, tu veux ma frappe de précision Je veux bien ta frappe de précision, ouais. Si jamais tu ne l'utilises pas. C'est Les gars, on prend cette position et on a gagné. Attention, il marche. Ah, c'est les ah oh, Y'en a, a, a un Je Il y a machine, à en fin de la tour. Je me fais tirer dessus! C'est une Où c'est Diego? Ah, c'est. Derrière ce bâtiment. Okay, a... ok, ok, ok. C'est Gente, c'est Gente. Oh, Chico! Oh! oh Gienter. Non! Chut! Vene Atrever. Venez ici, oh, venez oh, dans cette maison. Oh, c'est la future zone. Je laisse les gens là. Régalez-vous, les gars, régalez-vous. Espagnol! Carcato, carcato! espagnol Espagnol, tu est Attention Non que tu es un cazzo. oui, oui tu oui Sinistre, C'est Atara, si, si. Si, si. Sinistra, sinistra. C'est sinistra. Sinistra, no. sinistra. 5, Knock, knock, Derrière, derrière, derrière On ne va On 3 on approche On On On Pas de chance pas de Je je Une partie de votre équipe n'est pas dans la zone de sécurité Je suis mort, je suis mort, je suis à Je mort, je à l'aise. Je suis mort, je suis à l'aise. derrière. Les Jeu, mec. Allez les gars, c'est la win C'était sûr les mecs, c'était sûr en vrai J'étais en train de chier gros quand la game elle a commencé A partir de là, il y a tout qui part mal Eh hein. hey, les gars, on arrive en retard, 21 kills quand même